Cher astronomes, bonjour Alors aujourd'hui, un petit cutie concernant eh bien, les étoiles filantes et les météorites. Voilà. Alors, je ne vous fais pas un dessin de ce que c'est... Euh, Qu'une étoile filante ou euh, un essaim de météorites hein, sont des corps euh, qui viennent de l'espace, le, euh, qui franchissent la barrière de notre atmosphère et qui se consument en traînée lumineuse, voilà, pour euh, soit euh, disparaître euh, totalement dans notre atmosphère ou peut-être parfois certaines euh, peuvent percuter notre euh, sol en de petits, petits petits petits petits cailloux. Bref, en tout cas. Une chose est sûre, c'est que vous pouvez les observer. Et chaque année, aux mêmes dates, approximativement, et ça on a de la chance quand même, c'est qu'on peut prévoir, grosso modo, les périodes où on peut observer ces phénomènes. Et donc, et donc, je disais que chaque année, aux mêmes dates, approximativement, on voit des étoiles filantes émaner plus ou moins abondamment des mêmes radiant. Alors le radiant, hein, rappelons ce que c'est qu'un radiant, c'est le point, le point théorique, euh, sur la voûte céleste d'où les météorites euh, circulant en groupe semblent irradier, semblent apparaître euh, par un effet de perspective. Donc, euh, voilà, c'est ça un radiant. C'est cette, cette zone de, de la voûte céleste. Alors, si vous voulez vous mettre à observer des étoiles filantes et des essaims de météorites, eh bien, soit vous vous installez tranquillement dans votre euh, euh, siège euh, transat, hein, euh, vous pouvez les observer à l'œil nu, ou vous pouvez les observer avec une bonne paire de jumelles avec un grossissement plutôt faible. Hein, pas la peine de prendre des trop trop gros, gros, grossissements puisque là vous allez louper euh, quand même euh, des choses. Alors, voici les dates. Hein, je vais vous donner des dates. Donc, euh, le nom de, euh, du phénomène, et puis, grosso modo, euh, l'emplacement du radiant, où hein, euh, vous pouvez les observer, et une approximation du nombre de, de météorites euh, à l'heure que vous allez pouvoir observer. Alors, on va commencer par le début de l'année, hein, et on finira... Euh, en décembre, donc on commence en janvier, on finit en décembre, donc le 2 et 3 janvier, donc directement, hein, paf, allez, 2 et 3 janvier, début d'année, euh, vous avez un, un phénomène qu'on appelle les boutides, boutides, boutides parce que le radiant, c'est bêta du bouvier, hein euh, et vous allez pouvoir observer jusqu'à 35, grosso modo, euh, météores euh, à l'heure donc ça dure que deux jours hein, faut pas les louper 2 et 3 janvier ensuite euh, vous avez les prochaines ce sont les lyrides et les lyrides vous les observez entre le 20 et le 22 avril là aussi encore un phénomène assez court donc deux jours d'observation à ne pas louper en avril euh, et donc euh, vous allez euh, donc les radians donc là il y en a plusieurs il y a euh, euh, Kappa euh, de la Lyre et euh, Xi-Hercule donc euh, euh, constellation de la Lyre et constellation d'Hercule euh, donc euh, voilà, vous allez pouvoir observer aussi là aussi une trentaine euh, de météores à l'heure donc les lyrides ensuite vous avez donc les aquarides, alors les aquarides elles sont particulières parce qu'il y a deux aquarides par an. La première période des aquarides, c'est entre le 1er et le 4 mai, avec généralement un maximum de, de météorites aux, aux alentours du 4 mai. Hein. Du 1er au 4 mai, vous avez des aquarides, donc c'est vers euh, le radian. généralement c'est du côté de gamma du verso. Voilà, vous allez pouvoir observer Allez, c'est assez faible, c'est 12 météorites par heure. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis, vous avez une deuxième période au niveau des aquarides. C'est au mois de juillet, donc le, entre le 25 et le 30 juillet. Donc là, vous avez 5 jours pleins avec un maximum aux alentours du 28, 28 juillet. Donc là, théoriquement, vous êtes en vacances. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances scolaires, donc les aquarides, et là, le radiant se déplace un peu du côté de delta du verso. Voilà, toujours à peu près une dizaine, 10, 12, 15 météorites de l'heure. Euh, ensuite, une fois le mois de juillet passé, vous avez le mois d'août. Et là, le mois d'août, il ne faut pas louper, c'est ce qu'on appelle les perséides. C'est le plus gros essaim météore euh, et d'étoiles filantes qu'on peut observer. Donc Et la période est assez vaste, c'est entre le... 1er août et le 17 août, donc vous avez 17 jours au mois d'août, donc le début août, avec un maximum aux alentours du 12 août. Hein donc les perséides, le radiant, c'est du côté de état percé. Euh, et, euh, tenez-vous bien, vous allez pouvoir euh, observer jusqu'à 50 météorites de l'heure en moyenne. Quand même Ensuite, vous avez aux alentours du 9 octobre donc on laisse passer les vacances donc septembre voilà rentrer les classes et puis vous avez octobre, le 9 octobre donc là c'est une journée en alentours du 9 octobre vous avez les draconides hein euh, du côté de Zeta euh, du dragon donc par contre c'est un essai assez particulier parce qu'il y a euh, une, une phase de maxima euh, qui apparaît tous les 13 ans. Hein. Il y en a eu une en 72, il y en a eu une en 85, euh, etc. Donc vous rajoutez 13 ans à chaque fois hein, pour calculer euh, quand est-ce que le prochain euh, maxima euh, aura lieu au niveau des draconides. Donc là, bah, j'ai pas, par contre, j'ai pas de statistiques euh, en, en nombre de météorites de l'heure puisque bah, c'est assez variable au final. Ensuite, on continue. Donc, en octobre, donc là on est toujours en mois d'octobre, vers la mi-octobre et la fin octobre, du 16 au 22 octobre, avec un maxima aux alentours du 16 octobre, donc au début de cette période, vous avez les Orionides. Donc Orion, hein, au nord euh, de, donc d'Orion, euh, près, euh, près des Gémeaux. Hein, donc c'est... Il n'y a pas vraiment d'étoiles jalons, même si c'est au nord d'Orion, entre euh, Orion et les Gémeaux, vous avez des Orionides avec euh, euh, donc, euh, 20 euh, météores de l'heure en général aux alentours du 16 octobre et ça se poursuit jusqu'au 22 octobre. Euh, on continue toujours euh, en octobre, hein, donc là c'est pendant la même période, vous avez deux dessins, hein, entre le 15 et le 22 octobre. Également, donc en même temps, vous avez les léonides, donc vous avez les orionides et les léonides en même temps, avec un maxima, cette fois-ci du côté du 19 octobre. Donc du côté de Zeta du lion, avec 20 euh, météores de l'heure également. Pour terminer, non, non, pas pour terminer, donc euh, juste avant la fin de l'année, vous avez les andromédides, hein, du côté d'Andromède. Euh, le, entre le 17 et le 23 novembre vous pourrez observer les Andromédides du côté de Gamma Gamma d'Andromède et puis là on termine donc cette fois-ci l'année avec les Géminides euh, du côté de l'étoile Castor hein, Castor des Gémeaux hein, Castor et Pollux les euh, deux plus célèbres euh, étoiles de cette constellation entre donc le 9 décembre et le 13 décembre avec la Maxima aux alentours du 12 donc euh, juste avant la fin de l'année ou oh, Maurice <rire> t'as été manger tes croquettes Non, oh, t'as été manger Je t'ai entendu manger. C'était bon Non ah, ouais, ouais, ouais, ouais, tu te. Pour lèche tes babouilles. Et les babilles. <rire> Allez, tu vas me laisser tranquille maintenant Oui oh, oh, oh, oh. Allez, hop, hop, hop. Att Attention, attention tes tes pattes dans le fil. Voilà. Voilà mes amis, alors euh, si vous voulez donc, <rire> si vous voulez observer les étoiles filantes et les météores, vous en avez pour toute l'année. Vous avez un programme euh, assez vaste, vous ne pouvez, euh, vous pouvez ne pas les louper. Et, et donc, bah, si vous voulez les, les dessiner, euh, dessinez donc euh, un schéma euh, global de, euh, du ciel, de la voûte céleste, avec les constellations, les étoiles les plus... Euh les plus emblématiques des constellations. Et puis, quand vous les observez, essayez de déterminer l'endroit du radiant. Parce que là, le radiant que je vous ai donné, c'est un radiant, on va dire, théorique. Hein. Il peut parfois varier. Donc, vous notez euh, les, euh, les filets d'étoiles hein, que, vous, que vous percevez, soit à l'œil nu. Donc, vous êtes allongé tranquillement avec votre, votre carnet, votre, votre crayon. Dès que vous voyez une étoile filante, oh, suc, vous notez suc, le radiant. Alors moi, ce que je fais, c'est que selon effectivement euh, la brièveté et euh, l'intensité lumineuse euh, de l'étoile euh, filante que j'ai observée, je vais imprimer un trait plus ou moins long et plus ou moins épais, tout simplement. Donc plus le trait est long, plus ça veut dire que l'étoile filante a duré longtemps, et plus le trait est épais, plus elle a été lumineuse. Donc des fois, j'ai des traits très fins, et très long ou des traits très fins et très courts parfois j'ai des traits très longs et très épais et des traits courts et des traits épais voilà donc euh, je note tout ça et puis euh, voilà ça me fait un joli souvenir voilà et Maurice il va falloir que je te coupe les ongles hein, parce que là euh, tu fais beaucoup de bruit hein, sur le hein, sur le parquet mmh ah, ouais. mmh. bon allez les amis astros Maurice et moi, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao